nouvelle vidéo, nous sommes le 31 juillet et je vais arracher mes pommes de terre donc euh, je pense que je vais déjà commencer par arracher les carolus euh, on voit, elles sont quand même globalement bien desséchées donc euh, je vais retirer le paillage et je vais commencer à arracher donc là on voit y ça a déjà quelques-unes voilà Alors, j'en avais déjà arraché quelques-unes pour faire des frites et de la purée, donc euh, j'ai vu qu'elles étaient de taille moyenne, en tout cas pour les Carolus. Je ne sais pas si on va obtenir de grosses pommes de terre avec la sécheresse. Elles sont, euh, taille, euh, elles sont de taille, sont de taille assez modeste. Hein. Mais bon, la Carolus, euh, pour l'instant, j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de pommes de terre euh, vraiment très grosses sur cette variété. Donc, toujours à peu près de cette taille. J'ai pas l'impression qu'il y en ait euh, profondément. La terre est vraiment très sèche. une en surface là qui sont, qui sont un petit peu plus jolies c'est déjà plus intéressant de ce côté là donc là les carolus donc les premières que j'ai arrachées se trouvaient justement euh, ici donc euh, au départ il n'y en avait peut-être pas beaucoup avec les récoltes que j'ai faites. Voilà. Je suis pris un petit coussin pour ne pas m'abîmer les genoux. Oh, C'est sympa. Quand on retourne sur de la pomme de terre, elles sont assez, assez jolies. Même si elles sont pas même si elles sont pas très grosses. encore de la pomme de terre elles seront faciles à nettoyer vu le peu de terre qui s'accroche je vais essayer de pas aller trop loin parce que les pommes de terre suivantes ce sont les sarpomyras que j'ai mis au centre donc elles sont pas de la même couleur donc c'est pour ça que je les ai mis au centre elles sont plus tardives, donc je vais les laisser un petit peu plus longtemps. D'ailleurs, on voit on voit que le, le feuillage est encore bien vert, donc euh, je vais juste arracher les, les carolus. Voilà, donc euh, j'ai repris deux caisses au cas où. Vraiment, euh, j'en aurais énormément, mais bon, je pense qu'avec deux caisses, ça devrait aller quand même. son ciel est en surface apparemment on en a on en a quelques unes comme ça je sais pas pourquoi elles sont bizarres euh, comme momifiées un peu Bon, j'avais mis des fils pour retenir les pommes de terre maintenant il me gêne plutôt que de choses ah, ça y est j'ai atteint les sarpomiras donc j'en ai quelques unes je vais m'arrêter là encore, encore une grosse on est sur la sarpeau. Encore quelques carolus. En normalement, les sarpeaux sont très grosses, mais avec la sécheresse, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que là, je suis arrivé au bout. Il en reste, il en reste. Les sarpeaux elles me paraissent vraiment petites. Bon, je vais m'arrêter là parce que là je pense que je suis au bout. Voilà. Donc sur cette petite surface, je sais pas, je dois avoir 2 mètres carrés, je pense, à peu près. Voilà. Donc ce que ça donne sur 2 mètres carrés. Sachant que j'ai encore deux autres variétés